Si vous voulez choisir qui peut accéder à vos photos publiées sur Google Picasa. Cliquez sur le menu Accueil situé à gauche sous le logo Google. Dans le menu déroulant qui apparaît, choisissez la rubrique Paramètres. Dans la page qui apparaît, trouvez le paragraphe intitulé Profil et dans la section Activer la visibilité de ces onglets de profil auprès des visiteurs, décochez la case Photos. Les personnes avec lesquelles vous n'avez pas choisi de partager vos photos ne pourront plus les voir en accédant à votre profil. Les personnes que vous avez autorisées à voir vos photos continueront de pouvoir les consulter comme avant. Pour vérifier la prise en compte de la modification, dans le menu « Accueil », choisissez la rubrique « Profil ». À droite du menu apparaît alors un second menu intitulé « Profil vu par… » Choisissez l'option Profil vu par tout le monde pour constater ce que peuvent effectivement voir les utilisateurs de Google+, avec lesquels vous n'avez pas partagé de contenu.